Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne les Astres 10 et Moisina. Et voici les prévisions du Capricorne pour le mois de juin 2020. Voici les emplacements des planètes durant ce mois de juin. Donc le mois de juin sera un peu délicat pour nous tous. La première partie sera démarquée par l'éclipse lunaire qui aura lieu dans le Sagittaire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 Pour vous, cher Capricorne, l'éclipse lunaire aura lieu dans votre douzième maison, faisant des aspects délicats avec votre sixième maison et votre troisième maison. Pendant un an et demi, cher Capricorne, vous avez travaillé sur des aspects relationnels dans votre vie. Vous avez éliminé des relations toxiques qui ne vous causent que de la peine. Et maintenant, euh, avec cette éclipse, vous allez commencer à sentir... À sentir que les fardeaux qui vous retenaient auparavant n'existent plus et vous serez prêt maintenant à avancer plus librement. Vénus qui rétrograde dans votre sixième maison pourrait vous faire revisiter un projet que vous aviez suspendu pour une certaine raison. Et maintenant vous pourriez tenter de remettre ce projet en exécution. Le plus important, que vous ne soyez pas très hâtif à prendre des décisions et attendez jusqu'à la fin du mois, si possible, pour prendre des actions nécessaires. Par contre, durant tout le mois de juin, vous devez être très prudent au niveau de vos déplacements. Mars conjoint à Neptune pourrait causer quelques distractions. Donc, en conduisant votre voiture, faut, il faut vraiment être très prudent. Ne prenez pas de risques. Vous devez aussi porter une attention à votre santé et la santé de votre famille, surtout durant les deux semaines après l'éclipse lunaire. Saturne qui rétrograde présentement va vous inciter à réévaluer certaines structures dans votre vie, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. Vous allez évaluer qu'est-ce que vous avez accompli déjà et qu'est-ce que vous devez accomplir encore Saturne va retourner dans votre signe pour rester jusqu'à la fin de l'année 2020. Alors vous allez avoir l'opportunité pour faire toutes les évaluations nécessaires pour votre nouvelle vie des prochains 30 ans. Le 18 juin, Mercure commence sa rétrogradation et le 21 juin, une nouvelle lune et une éclipse solaire auront lieu dans votre septième maison L'éclipse solaire dans cette maison va mettre fin à tous les efforts que vous avez mis dans vos relations depuis un an et demi déjà et vous allez commencer à toucher les résultats de ces efforts. Cette éclipse solaire dans cette maison signifie un nouveau début dans votre relation ou dans vos relations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Cette éclipse solaire pourrait signifier aussi un nouveau contrat. Les effets de cet éclipse euh, s'étendront sur les prochains six mois. Alors vous aurez six mois pour réévaluer les vieilles relations dans votre vie, pour faire de la place pour des nouvelles relations. Et Mercure rétrograde maintenant va vous aider dans ce processus de réévaluation. Le plus important pour vous, cher Capricorne, que, que vous soyez assez flexible et prêt pour... Laissez tomber certaines relations qui vous retiennent dans le fond. Durant le mois de juin aussi, euh, il y aura une possibilité que des secrets ou des, des craintes ou des peurs enfouies, des secrets que, euh, que, euh, que vous, vous gardez pour vous-même, pourraient être révélés de l'information discrète pourrait être révélée. Et vous pourriez vous trouver dans une situation où vous, vous, vous devez défendre vos actions. Donc ça, ça pourrait arriver durant le mois de juin aussi. Surtout entre, dans les deux semaines entre l'éclipse lunaire et l'éclipse solaire. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers Capricornes. Je vous demande votre soutien de la chaîne Aimez, commentez et surtout partager s'il vous plaît. Je vous remercie à l'avance, je vous aime beaucoup, à la prochaine.